Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer comment je réalise un casque audio anti-bruit type militaire au 135 e Donc ça peut très bien être réalisé pour une autre échelle. Ça va vous permettre bah, tout simplement de mettre un petit peu de vie à vos maquettes. Ça peut être utilisé dans des blindés, hélicoptères et autres véhicules. Pour ça, je vais utiliser du Tamiya Epoxy putty. Un verre avec un petit peu d'eau, du talc qu'on peut trouver en hypermarché. Alors dans un premier temps, je vais venir couper mon époxy à part égale. Maintenant, il n'y a plus qu'à bien mélanger les deux parties. Ensuite, ce que je viens faire, je viens commencer à faire deux petites boules à part égale. Donc là, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est soit de prendre bah, soit une tête de figurine ou autre, vous la mettez à côté, comme ça, ça va vous permettre de, de voir l'échelle. Ensuite, je viens commencer à donner une pré-mise en forme. Donc on peut utiliser plusieurs, plusieurs choses. Soit on utilise des cure-dents, les, les, les pinceaux gomme ou ce que vous pouvez imaginer pour, pour commencer à mettre la mise en forme. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de venir faire d'abord cette mise en forme et ensuite, moi, je reviens plus tard. J'attends que ça, ça sèche. C'est plus facile à, à venir tra travailler quand elle durcit un peu. Et au moins, ça me permet bah, d'éviter aussi que ça, ça colle. Comme ça, je viens de décoller quelques minutes plus tard et venir la retravailler. Donc là, voilà, la mise en forme, elle, elle est finie faut attendre que l'époxy sèche bien, donc en général j'attends soit le lendemain ou 3-4 heures pour être sûr que l'époxy soit, soit bien sec. Maintenant je viens juste redonner un petit coup de, de lime sur le, le dessous, l'histoire que ça soit un peu plus plat. Et euh, on peut très bien aussi mettre un petit coup de lime ronde au niveau des, des mises en forme et le nettoyer un petit peu pour finir tout ça proprement. Alors maintenant, on va venir faire le petit arceau qui y a autour de, de la tête, qui permet de, bah, de serrer le, le casque. Alors là, en l'occurrence, c'est euh, une plaque de, de photo découpe que j'ai récupérée euh, de tankistes allemand d'une boîte de chez Dragon. Mais alors attention, je préfère préciser, c'est pas pour ça que j'utilise ça, qu'il faut absolument utiliser ça. Vous pouvez très bien utiliser les chutes, vous voyez, ce qui entre. Par exemple, ça, on le récupère, on le lime, on le découpe, on l'ajuste. Et ça le fait très bien en le tordant avec ça. C'est parce que là j'ai du rab et du coup ça me facilite le travail pour la vidéo. Alors pour les tailles par contre, ce que je peux vous dire, moi je suis pour du 1,35 mm, je suis parti je crois sur du 14, 14 ou 13 mm de long par 1 mm de large ça fait. Donc voilà, ça, va, ça peut vous aider déjà à faire des découpes de bandes avec des chutes. Mais si on regarde bien, sur les chutes de plaques de photo découpe il y a largement de quoi faire. Sachant que la, partie, euh, la plupart des parties ne vont pas se voir. Donc euh, ça, sera, ça sera caché après par, par de l'époxy. Maintenant ce que je viens faire, avec euh, un manche de pinceau, je viens commencer à lui donner une mise en forme. histoire que le, le cintre soit, soit propre. Donc ce qui est pratique avec un manche de pinceau, c'est que vu qu'il est conique, ça nous permet d'ajuster euh, euh, la courbe comme on veut. On peut le faire glisser dessus petit à petit et euh, ça nous permet d'avoir une, une, une mise en forme propre. Maintenant, je vais venir couper un petit peu les extrémités. car, Comme je vous disais, c'est un petit peu long, donc je l'ai ajusté à la longueur. Je vous dis, je pense qu'entre 13 et 14 de long. Parce que c'est beaucoup trop long. Si je veux que ça soit à l'échelle, du moins se rapprocher le plus de l'échelle possible. Ensuite, avec la pointe du scalpel, je viens faire une petite incision dans le casque pour pouvoir rentrer la photo découpe. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de profondeur. Parce que ça reste tout petit et assez fragile si vous voulez que ça colle bien à l'intérieur. A l'aide d'une petite pince, je l'ai trempé euh, le bout dans la superglue et je viens commencer à le mettre euh, en place. Et On va utiliser deux pinces parce que celle-ci elle n'est pas, pas assez puissante pour, euh, pour mettre de la pression. Il faut quand même mettre une petite pression à l'intérieur histoire que ça ne se décolle pas. Voilà, comme ceci. Il n'y a plus qu'à laisser sécher maintenant. Maintenant, on va venir faire la petite mousse qui est autour de, de l'arceau, au-dessus de la tête. Alors pour ça, on reprend un petit peu d'époxy. Je mets un petit peu de talc pour éviter que ça colle. Et on va venir commencer à faire un petit boudin, comme une petite saucisse. Et ensuite, on va venir l'aplatir. Donc pour l'aplatir, vous pouvez utiliser plein de choses. Un cure-dent, un rouleau de pinceau, ce que vous voulez. Là, je vais prendre le manche du pinceau, ça va très bien comme ça. Donc là, le but, c'est de le faire le plus fin possible. Pas trop trop non plus, mais moins d'un millimètre, c'est l'idéal. Ensuite, à l'aide de, de mon scalpel, je viens l'ajuster. Je viens faire une petite bande proprement, en longueur et en largeur pour pouvoir l'ajuster sur, sur le dessus du casque. Maintenant ce que je viens faire, une fois que ma bande est ajustée, je viens l'humidifier un petit peu avec de l'eau, histoire que ça, ça, ça vient coller un petit peu sur mon, sur mon laiton. Donc, j'essaie de le mettre à l'axe parce que ça ne recouvre pas la totalité. On laisse un petit peu de laiton apparent euh, sur le côté. Avec l'aide de mes doigts, je viens commencer à le mettre euh, en place histoire que ça colle. Je vais l'aplatir dessus pour pouvoir euh, ensuite le, le travailler avec un cure-dent pour pouvoir recouvrir l'intérieur. Que ça soit bien ajusté. Et... Et après, ça va aller beaucoup mieux. L'idéal, c'est d'arriver à coller la jointure en bas. Petit à petit, on l'ajuste. Et après, ça, ça va tout seul. À ce niveau là il n'y a plus qu'à laisser bien séché donc là j'essaie de le caler comme je peux et on laisse sécher alors maintenant on va faire le câblage alors là avec du fil de cuivre très très fin du 02 je dirais que c'est l'étape la plus compliquée Je viens mettre donc une petite pente vous voyez et là le but c'est de venir le coller dans l'angle entre l'époxy et mon fil de laiton. Et donc pour pouvoir le coller, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est très, très compliqué. Donc, je viens commencer à l'ajuster et je laisse toujours une longueur un peu plus longue. Et ensuite, on vient avec une petite pointe de superglue. Donc la glue, je la positionne au bout de mon fil de, de cuivre. Et euh, sur le côté du, du fil de cuivre au niveau du, du casque. Et on répète l'opération quatre bah, fois comme ça, en essayant de faire le, le, le fil, euh, les mêmes fils euh, à l'identique. Alors moi personnellement, ce que j'ai fait, j'ai d'abord collé l'angle de la pointe. J'ai attendu que ça sèche et avec un cure-dent taillé, j'ai fait glisser de la, j'ai tordu légèrement le fil de cuivre pour faire passer de la, la superglue entre, euh, entre l'époxy et le fil de cuivre et ensuite euh, je viens l'appliquer et j'attends que ça sèche. Donc là j'ai fait un côté donc une fois que c'est bien sec maintenant je vais venir couper à ras euh, le fil de cuivre. Donc voilà une fois fini avec les quatre côtés collés, il faut avoir bien bien galéré et repris à plusieurs fois. Maintenant on va passer au câblage, le dernier fil on va dire de connectivité. Alors pour finir cette dernière étape, je vais en redresser un fil de cuivre un peu plus épais. Mais moi ce que je vous conseille fortement c'est d'avoir une aiguille de, de fil à coudre, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je viens prendre le fil que j'ai utilisé sur le casque, qui est beaucoup plus fin pour pouvoir euh, l'enrouler autour. Donc, je coupe une, une certaine longueur et on va l'enrouler autour. Je viens commencer donc à l'enrouler autour. On fait plusieurs tours. Et ensuite, avec les doigts, on vient resserrer, euh, on vient resserrer petit à petit euh, les tours qu'on fait pour que ça soit bien, bien serré. Comme ça, une fois que c'est terminé, après, on va pouvoir euh, les tirer un peu comme on veut. Maintenant, on va pouvoir le retirer, donc il n'y a plus qu'à le faire glisser. Pour le sortir. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir lui donner une mise en forme. Et tirer un petit peu pour lui donner un tout petit peu plus d'élasticité sur le. Sur le câble. Ensuite, pour terminer, connecter le câble à l'aide d'une aiguille de récupération de vieil aérographe ou d'une aiguille de, tout simplement. En y allant gentiment, on vient faire un trou pour pouvoir le coller à l'intérieur. Et voilà les amis un petit casque tout mignon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, mettre la petite notification de la cloche. C'est très important si vous voulez recevoir la suite pour les lives, etc. En tout cas, encore merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Car moi, ça me fait toujours plaisir. J'ai toujours vos petits commentaires. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les gars, ciao ciao